Oh Dieu. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avancer, avancer, avancer, avancer. Qui s'allie? Qui s'allie? Qui s'allie? Madame Gotamweo. Il y a quelqu'un de toi qui compte matin là. Matin, je suis content, oui. Nous le Seigneur, gloire, honneur, qu'il est même seul mérité. Et peut-être que c'est une grande parole, que le Seigneur est vraiment moi, que le ne pouvons répéter dans nos oreilles. Qui fait peut-être que je ne peux pas devant pour nous parler, même si dans quelques minutes, le Seigneur est dans vous. Ah, monde que le Depuis que je viens de de des ça, je me sens que je un certificat. Il y a un monde qui rescapé du vomissement. Madame, je me sens que quelqu'un qui peut être un petit tellement épinglé, nous avons trouvé que moi, un petit peu, pas de place, li, parce que c'est un peu Mais si ou soit, moi-même, bon Dieu, c'est un vomissement le bram. Maintenant, nous faisons une lecture avec moi parce que je suis pressé. C'est une nouvelle que je suis juste Ce n'est pas prêcher je suis mais c'est une nouvelle que je suis juste C'est dans Galates, chapitre 5. Tout le monde dit, mais tout le monde dit, pour pouvoir dire ce que vous avez dit dans la Bible. Galates, chapitre 5, verset 16. Je suis pressé, s'il vous plaît, faire une lecture avec moi. Galates, chapitre. 5, verset 16, et nous ne pouvons pas priver dans verset 20. mappelez vous. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parole du Seigneur. Jusqu'à 21. Jusqu'à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivoignerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. amen. Dame de grâce pour dire amen. Merci pasteur. Maintenant nous as parler en quelque sorte de l'école. Dans l'école, il y a plusieurs matières. Par exemple, il y a anglais, chimie, français, mathématiques et physique, bah connais qui on pile biologie, physiologie, zoologie, on pilote. Mais lors en classe, vous ne peut pas décider même si vous a en de mathématiques pour dire que l'autre matière n'est pas importante. Ça arrive, vous fait 300 sur si 300 pour mathématiques, et puis dans l'autre matière, vous pas ne pouvez pas passer, on fin année ou on doublé ou bien vous met Ou de On moyenne 2, mais moyenne de 2 sur 10, c'est mathématiques là que là. Mais du fait qu'on néglige l'autre matière yo, ou pas fait moyenne générale on méthodes de l'école. Donc, maintenant, tout ce que nous lisons dans Galat là, ce sont des matières. Ce sont des matières que le Seigneur, à travers Apôtre Paul, l'a enseigné nous, matières à nous ne pouvons pas négliger nous pour nous accorder importance avec lot. Maintenant, si nous avons eu un sujet de manière, comme on a dit, éclair, nous devons condamner nous, il faut condamner nous. Condamner nous, condamner tout. Le qui ne va pas Condamner nous, condamner qui ça Condamner nous, condamner tout. Maintenant, tout porte étroite et alliée parce que nous sommes alliés. Ah, nous sommes pas d'alliés. Ah, ou non c'est celle qui nous a fait de l'église sous la terre Non. non. Portez-toi et alliés, nous n'avons pas condamné ou nous n'avons pas condamné tout. Non. Maintenant, nous pesons un peu l'accent sur le péché. Si vous n'avez pas parlé de cette langue, vous ne pouvez pas prendre de cette langue. Ils n'ont un parlé de cette langue. Par exemple, vous n'avez pas parler de New York, de... Washington, quand on parle des États-Unis, je ben, me pose la question, est-ce qu'on voyage déjà Non, beaucoup voyage. Bon, il y a des pas qu'a dit parce qu'on voyage. Well. On vit. Il faut qu'on s'y entoure. On va parler pour dire, beaucoup ne vais pas voyager. Il y a des petits qui sont vraiment en l'air, vraiment appréciés, mais qui expérience qu'on beaucoup fait. pas faire. pas même ce qu'on fait, mais on beaucoup fait, On beaucoup sanctionner. C'est-à-dire, on ne peut pas sanctionner. Les gens qui sont dans le, da ah, le même bateau. Ça veut dire que nous n'avons pas du, kito, kito, kite, fait, e dit, de goût. Nous n'avons pas sanction, mais pas de sanction. Nous pas de goût mais les expérience pas pas de goût plutôt plutôt qui pas de expérience, mais pas de fait? expérience. Nous pas de goût de goût de goût de de je ne sais pas si on est visible, on ne pas qu'on Mais quittez le monde qui est visible, fait l'expérience du monde invisible, parle de monde invisible. Donc si je parle de droit matin, depuis moi que je mets Guilbert, je fais silence parce que je ne sais pas qu'on a fait droit, mais moi-même, si je dit deux mots de l'évangile matin qui t'emmalent. Allez, qu'est-ce que tu parles de matin? Oui. Matin, nous avons un pile, pour nous dire, mais je son pressé sur la nouvelle motie. Condamner, condamner tout. Hein? Raï youn raï tout Ou a fait not nan on a fait note nan tout Pêché rete pêché Pêché relé pêché Pêché par un l'autre bagaille pour ba l'autre définition ba... Non, pêché veut dit désobéissance Ne ah, le Et Bible a dit de vous pêcher, hein, Tous ont pêché Et sont privés de la gloire de Dieu Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, depuis que c'est en péché, la Bible a dit ou pas mal dans le ciel. Je vais faire une énumération de péché, hein? nous, toute matière. La Bible a dit de vous ne pas passer. De vous ne pas réussir l'examen. Hein? Ou pas mal dans le ciel. Qui dit c'est péché scandaleux. Qui dit c'est péché rongeur. Qui dit péché clameur. Quel que soit hein? condamner ou à condamner tout. Ah, non, il pas pas d'accord avec moi. Je pour nous comprendre que nous parlons de démagogie. Et je tiens à féliciter, toujours pour me faire ça. Pour mes chers pasteurs, mes chers prédicateurs, chrétiens en général, tout le monde qui a mené une vie pieuse, une vie de fidélité, je profite de l'occasion pour encourager vous. Pour me dire qu'il par la un Est-ce que nous avons un Je dis ça. Je ne suis pas loin d'elle, mais 41, 41, c'est quand mesdames elle fait le suivant qui l'a quitté là. Mais je ne suis youn nan peu de temps avec un petit 10 ans, 15 ans. Ça veut dire que le tagon men, moi même les tags ont domaine. Moi-même, je ne pas réussi là-dedans. Je ne pas un chrétien pour tomber là-dedans. Ah, L'église a fouet dans même matin. Ça veut dire. Quelle que soit la tangente, je féliciter des frères, des soeurs qui ont 15 ans, 10 ans, 20 ans. Depuis, avec madame, moi, je n'ai pas -il, il de chance pour me dépasser Examen, Je suis tombé dans l'examen. Je suis capable de me éliminer dans l'examen. Mais heureusement pour moi, je passer matin, nous, dit, vous vous ouz, vous vous? Vous passé dans l'autre examen. Nous a dit que c'est pour condamner ou condamner tout. Qui ça veut dire un péché? On pêche scandaleux, on pêche scandaleux mais ça lui. Il y a homme qui gonfle baguette, matin en Baba e non peint parce qu'il ne peut pas faire glambou baguette, mais où est peint qu'il yon? où est pas connaît pas ça? Moi mon qui chaud, fallait l'église j'avais mon. Il Yon peint baguette et puis pendant peint baguette là on mette sous tabou et puis où est baguette là toujours yon forme normale. Mais pendant peint baguette là en forme normale, alors m'a pas été scandaleux avant. Et puis moi où est baguette là manquons morceau. Même santi son, c'est là, vert ou bien, ou bien souris qui mange Le premier à à son affaire, c'est prendre la gueule qui côté. Contrape oui. Qu la gueule? Oui. Non, pour belle. Parce que ça, a oui. ça a fait un vacame, ça a scandale. Ça fait un vacarme, ça fait un scandale. Ou pas attendre un tel enceinte, ou pas attendre un tel à ou pas attendre, ou bien l'a pas fait nouvelle. Et on laisse un scandale. Oui. Mais pas bah, blire, pas bah, manger bien. Parce que moi, bout la coupe, j'ai une ça veut dire que je pas manger reste. l'esprit. Allez, que ça ne pas avec manger reste. l'esprit, parce que ça fait scandale. C'est l'est plus facile pour moi pour me traiter parce que je n'ai pas manger manger à l'esprit. Ça un péché scandaleux. Un péché scandaleux, c'est un monde qui fait un bagage tout le monde connaît. Ah, bah, à pas ça va avec moi. Il y a des gens qui ont toisé, des gens qui cou de qui ont parlé mal, des gens qui ont critiqué, ça fait un pas bon vrai. Ils ont fait fond il faut admettre qu'on fait. qui n'est pas avec moi. Ce n'est pas le monde qui a fait pour qu'il c'est avec tête pour faut conscient. Est-ce que l'église, ça avec moi? Il faut qu'on ait pour demander pardon, pour repartir. Je demande pardon, je ne peux pas faire ça encore. Je le condamne. Mais matin le Seigneur dit, si vous me ça, il faut que me condamner tout. Ça a été péché, on a été péché, scandale ça a fait scandale. Ou est-ce que c'est abrini, mais vous êtes Ou bien, je ne connais pas quelques agents liés, mais c'est un scandale, ça Nous ne pouvons pas manger ça, nous ne pouvons pas blaguer ça. pain ça. Très bien. Même les baguette là sous tabla. Et puis, pendant que je moi je me souviens que toujours une forme. Bien broder. Mentir sous tête. Cravate qui n'a pas coulé. Bible qui n'a Micro-lame qui la pas coulé. Là, Mais moi me toujours de la même forme. Mais souris qui rentre dedans. C'est la map manger, c'est la souris map manger. Je ne vais pas faire un coup non? Parce il n'était pas mon bon apparence. Il no, y pêcher péché rongeur. Vous n'avez pas d'accord avec moi. un monde qui est malade. les malades, malade dans la pile, il est dans la Ou bien il ben, hey, blessé quelqu'un. Depuis qu'il est dans la pile, Yo, prend la pile, il est obligé de soin parce que ça fait un scandale. C'est visible, il malade. L'autre qui dans l'hôpital là, pendant qu'il vient dans l'hôpital là, yo, est en souri. Pendant qu'il vient l'hôpital là, il dit qu'il est malade. Mais il n'y a pas de Tout le monde a plus de chance pour mourir que le monde qui est blessé. Parce que je qu'il de manger. pas je suis en de ne sais pas si je ça. en train Je pas Parce qu'il ne peut pas arrêter je suis parce que ça pas jésus leadership, pas parce que leadership, pas Jésus-Christ. Et Jésus a dit même que le même s'il le toutes a que le le il vous avez condamné droit vous, avez sanctifié, de vous, ou avez sanctifié de tout. Parce que dans l'école, il y a plus de matière. l'église a pas de quoi même. Moi, je ne vais pas venir croire que je pense que les gens qui faut dit, sanction même gens, avec Pasteur Mathieu, rien. » Non, je vais pas dire trop contre, je vais Quel est là Quel est Mais maintenant, je vais vous donner l'autre matière pas négliger. Et il y beaucoup plus dangereux. Il y a beaucoup plus dangereux que pensée, ¿no? <rire> Moi, ça au pensier. On a toujours dit ça. Il y a un monde qui est dans l'église, qui couche avec une fille. Scandaleux, c'est pas bon, c'est mauvais. Est-ce que l'église a condamné sa matin Oh, nous pas condamnés Est-ce que l'église a, est est bon, est a condamné sa matin C'est condamnable, c'est pas bon, c'est mauvais. Bible a condamné, Bible a contre lui. Il n'est pas bon. Mais il y a un fille. Des filles il quantité mais il va prendre 500, il va prendre 1000. Frère, ça aucun sanctionnel. Si vous mettez le deux dans l'église, vous mettez le deux dans ça dépend si vous ne pouvez pas prendre conscience. Mais quand l'autre frère lui-même, lui-même n'a pas gagné un bagage comme ça. Mais c'est hypocrite, l'hypocrite. La L'abordant, la jaune, la jaune, la passe, maintenant en cours. L'abdilité est content. Ouais, ou? Au contraire, sous bêtisez lui même tout le monde, même une pression de santé. le même, je ne monsieur condamner M. parce que M. fait ceci, fait cela. Il condamne, dans la matière, ça, dans la matière, par là, il fait zéro. Nous, matin, c'est pour nous condamner, nous, dans la paix. Ça que tu as fait, matin, hein? condamne tout. Portez-toi, de bon dis non, bagay. Portez-toi, t'es allié. Nous à Pasteur, apôtre Félo, apôtre Salomon, apôtre Sosten. Nous sommes alliés. Nous sommes alliés. Nous ne sommes nous. Nous ne nous. ne nous. même pas nous. Nous ne pas d'accord avec nous. Nous ne sommes pas nous. Nous pas nous. ne nous. nous. pas pas pourquoi, pourquoi, pourquoi Pour venir confesser le pourquoi ou à éliminer la donne pièce pour le faire pour. Parce que c'est ce pas matière visible. Liée. Amen, ah, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Matière, ça est matière, où Il y a il y a pour il y a pour il y a pour il a pour il y a pour il a pour il y a pour onger, il y a pour il y a pour ah, l'église abela quoi même? Gon l'ek pas arrivé dans mi temps, gon lèk pour arriver pour moi prendre sans gras comme s'il te couche en femme. Aussi grave, parce que l'aime pas de frère frères qui te couchent Donc c'est un monde ces qui t'a un plaisir décontrôlé. un plaisir non autorisé. Oui, un plaisir, un plaisir qu'elle ne prend. Mais l'hypocrite là, là, le premier monde a dénoncé le pasteur. Le premier monde l'a a éliminé, c'est l'église là. Ça veut dire hypocrisie a fait plus de dégâts. Oui, d'accord. Par des toits, nous avons un choix de, de bataille. Tout le monde en campagne, en politique, toujours un choix de bataille. En matière de prédilection. Je n'en dis qu'on vient pas. Je ne dis pas qu'il y matière de prédilection. Mais cela, ça va suffire. Si c'est sur ça suffit, seulement, d'ailleurs, on élève qui aussi crétin. Ça fait ma tes matin, Parce que vous ne pas en sel. Vous ne pas attendre. Vous attendiez. Vous attendez, Vous garçon, Vous attendiez. Vous garçon, Vous attendiez. Vous Vous attendiez. a attendiez. Vous attendiez. Vous attendiez. Vous attendiez. Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous matière ça, Vous à la manière de Judas. Un apôtre de l'éternel. Vous ne pouvez pas croire avec le matin. Oui. Oui. Et pas Jésus qui te mettait l'apôtre A la femme, il était couché. Il va non l'enfer tête en bas. Pendant Judas Jésus-Christ, il fait hypocrisie. Est-ce que l'Église a même là? Pas est dans péché, il y a, oui. a en oui. péché engendré. Aïe, aïe, aïe. Son nom, venait juste pour te venir, même comme Babdul, que le Seigneur vous bénisse. C'est quelqu'un qui est péché en gendrée. Péché en à salier, c'est pendant que mon une situation, parce que Amel est un homme, parce que Mathurin est hypocrite. Je ne connais pas hypocrite Et je ne connais pas l'homme, Amel. Je ne connais pas problème, Mais dans cette situation, je ne peux pas répondre, parce que c'est grand monde qui a parlé. Même si je ne parle pas d'hypocrisie, s'il ne parle pas d'hérité, je ne pas l'homme. Je ne sais pas l'hérité, ça va, même. Je ne sais pas mais après ça, je river la caille. Je réfléchis, je suis un hypocrite, mais je suis hypocrite partiel. Parce que là où on est enceinte, où on est enflé, et pas enflé, et pas enflé, et pas enflé, mais on est en train de faire ça. Aïe, aïe, aïe. Là où on est enceinte, où on fait attention, pourquoi on fait attention, où on est on comme ça. Nous avons une situation. Dites que vous êtes qui aimez, ou avec qui non, ou à avec. Vous m'avez appris manger, ou pas dire ça by... ou hypocrite. Mais quand problème nous résout, quand le vieux compte fut réglé à l'instant, je ne suis plus effrayé. dette était déjà payé. À a pas a pas Parce que partie hypocrite non, À pas quoi Maintenant, je me décidé pour me dire si nous condamné une, nous condamner Parce que les Jésus, pour faire l'examen final, il va chier seulement, ou On va toucher femme rentrer. On va toucher femme rentrer. On va toucher femme rentrer. Ou pas toucher femme rentrer. On va tenir garçon rentrer. On va jeune, vous rentrer. C'est vrai Rentrer, non Mais moi, je Moi, je je Avant vous pas dire, Moun kapko met bagaille ça, Yo, yo pas dans le ciel. Même le papa fait moins 10 sur 10. Où bon génie, ou vous avez 9, ou vous avez 8, mais c'est pour dégager, pour faire note pour chaque matière. Papa, le <tr 'an> fait quoi à note pour matière ça, dégager faire note pour tout. Amen. Ou faire note pour une, pour pour En mou. Mais seulement, seul bagne à tout la journée, nous sommes jeunes un jeune fils de 15 ans, je ne suis garçon. là, je ne un garçon Ou je là, pas pas ne pas là, je garçon je suis pas je pas je pas je garçon je je Non, pas que moi, pas un je qui manger mon parole. Je ne vais pas dire non, mais mes frères de Mais que parce que certain que L'on a traitement avec frère, l'on a traitement avec sœur. Je ne vais non, ne pas un poulailler comme un forceur d'un poulailler. L'on de un poulailler mettre ton sachet en pied. Il faut laver les Parce que l'on est sous le poulillon dans le Nous avons faut le même traitement à faire, nous avons oui. y a plusieurs amis nous qui Nous avons que nous sommes leaders, nous sommes un gros leader. Nous pas dit ça, je te condamne. Oui. Non, oui, je te condamne. Moi aussi, je me condamne. Si je me condamne, je me condamne tout. Oui. Repentir pour repentir. Clair pour clair. Oui. Droite pour droite. Oui. Ah, bah. Confessez pour confessé. Oui. Abandonné pour abandonner. Oui. Est-ce que l'église est là même là oui. portais, toi, à à lier, Nous portons droit nous sentir avec tout allié nous. Domaine à moi nous l'empire c'est très bien moi m'a passé des petites films avec des gens dit, bon, moi, ça y qui m'a dit je suis debout mais ça sonne tellement pas plaisir mais demain d'amiable gaspiller au nom de jésus gaspiller. bon je préfère porter toutes les marques toutes cicatrices je préfère porter sous moi pour me demander l'éternel pour le protéger Amen. pour des méchant. méchants matin m'a dit nous quand j'ai créé le péché, c'est Eric qui mettait l'homme dos à dos avec mon Dieu. C'est Eric qui mettait l'homme pas bien avec mon Dieu. Mais péché ça, comme premier péché, qui fait dans le ciel. Ah ben, l'examen d'accord avec Péché pas sous la terre. Péché vide sous la terre. Mais péché saut dans le ciel. Il y a gens qui dit c'est orgueil. Matem pape dit c'est orgueil. Si on nous met en position, par rapport pa, à lui même on a position ça. Ou après se des avantages dans la position sa, Si on joue ou est position ça, pas semblé ça, ou pas me on ou sont ingrats. Nous Satan sont ingrats. Ah, nous pas d'accord avec moi. Satan sont ingrats. Nous Satan fait ingratitude, mon Dieu va le précipiter et puis on gagne là. Je même quand de on n'a pas un de même moi s'il vous plaît. Pour que vous ayez gloire, honneur qui le seul mérite. Au nom de Jésus-Christ, je cherche, je cherche. Je On n'a pas si un orgueil. de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un de pas Même si vous avez même levé, pas de temps. Vous avez un peu pas temps. Nous, c'est l'air pas stabilisé, c'est l'air déréglé. Nous tous qui insultent dans tention, est une en nous. L'or vient faire sucre c'est l'air sucre là, pas contrôler, nous tous qui tension dans nous. Là où nous sommes eu, m'a hyper tendus, c'est tension qui monte de haut, c'est tension qui descend de corps. nous tous qui fait faute, Nous tous ces monde, Mais ça va dépendre des gens qui ont là. Ça va dépendre des gens repentis de foutre là. faire foutre là, c'est une répandue de C'est dit. Bon, ou ce qui fait faute Bon, ou même on fait faute, tout bon, venir repartir Pour essayer de douce. Pour essayer pour on s'est assis sur l'eau. González, de l'eau Vous l'eau. Je comprends je qu'on n'a pas mérité de l'eau à l'avouer. À soif. Quand on a vu frère Oh, parce que ça sous sous sous passer sur sous, sous, Je dis, « Frère, dans cette situation, même passe, même si on même une bourette, on faut que c'est bon. faut l'éternel faut grâce. ne faut pas râler mais faut fait. Il n'y a pas d'accord avec nous. Il faut faire sans faire. Et il y a monde qui dit sans faire. Est-ce qu'on ne fait le vrai? Bon, rien dans le jugement. Qui m'a dit le bail. Monsieur Pasteur je n'ai pas parler avec nous. Je veux fois à faire appel avec nous. Mais c'est qui est qui sanctionne nous? Qui est-ce qui voyage sous nous? Vous êtes aussi des contaminés et vous donnez des soins. il les exhorter nous messieurs. dis à fait frère ça ouais etc. cetera, frère ça va pas jamais encore, frère ça va pas prédicate encore, frère ça va pas jamais encore, frère ça l'église la quitter. Est-ce que on comprendre Est-ce que te comprendre ni Non, je on comprend yak Jean mon Dieu, elle deux bagages différente. Parce que si mon Dieu t'a fait mon pas proche, pas gain monde sur la tête t'a prêcher. Sur mon nom ban moi. Ma aider ou. Ma mettons l'autre nom sur les même comme bagain tout bon grand Pièce mon, S'il t'a gardé chaque péché pour le punir, j'en sais Qui monde qui capable Christ. En plus, fois faut nous si nous sommes. En plus, fois nous yon Il nous brie l'autre partie dans nos Allez, qui n'a pas la croix même. Parce ça le pas c'est ses côtés pour aller. Pour dire, papa, aide Pour dire, mais ça m'aide deux là. Sans rien. Je mouri, m'a gagné, Je nous suis et Pas nous. Pendant qu'on a traité par ce Pendant On a traité frère. Papa, nous sentions-nous même tout de traitement. Mais en plus fois, nous n'avons pas mal de traitement et pas de sanction à nos pères. plutôt sanctionner sous la terre pas sanctionner devant les trônes. Et sanction à nos pères. oui, un tel passé sous moi le baril, et un tel pas vin ouem, hein? un tel pas j'ai de l'eau bamboum de boue, ou nous sommes qui les sails qui te besoins, qui te besoin de l'eau pour te boire, ou même le de te grève, de te mettre des capettes rouges pour marcher. Israël dit Comment chanterions-nous un cantique de l'éternel sur si une terre étrangère Il y a situation où il n'y a pas de honneur. Il y a situation où Jésus n'a pas de partager gloire à la veille. Il y a situation, yon, situation humiliation Et l'homme en humiliation, pas repenti, ou a bien orgueille. L'homme en humiliation, repenti, ou a bien hum. Parce que l'humiliation, pas faire mon hum. Ça dépend de ce que je l'humiliation. C'est à qui va le produire dans vous, une bonne humilité. Je ne vais pas dire ça pour me vanter tête, parce que je ne vais pas dire ça. Mais dans cette expérience que je fais, en bas, je vais appeler la fleur. Mon cher, je dis que je ne connais pas, non? Même si je ne vais pas conseiller. Je encourage quelques. Matin à l'église, là, mes nouvelles. Ou si tu as une chimie en trop. Il commencez à faire des problèmes. Ou si tu as une physique là trop. C'est pas seul sac dans l'école là. Dans l'école, il y a une autre bagage, l'autre matière aussi important. A bad nous. Bah, même. Oui, oui, même maïgate, je m'enseigne gâté, alors enseigner maïgate gâté. Non, bon temps. Je ne prêcher mon pas ceci, pas là. Mais non, mais ça va aller, son vent. Non, bon, dans le temps, nous. À peu, fom, nous. Hein? Que bon Dieu pose même sur eux. nous sommes un groupe mem langage, mem attitude, ouais, de monde qui a le même langage, même attitude, nous a le même enseignement. Nous ne pouvons pas prêcher sur ça. Oui, depuis que nous là, il ne pas faire ménage là. Il pas il pas il à n'y a pas. là, à là n'y d'adoration. L'autre fois, il vous pas un vacabouille. Nous ne pouvons pas prêcher sur ça. Nous pas passer sur le parce que ça, au -well, depuis, tel, tel, li tel, li tel, a depuis le frontel, il y a il fait petit un accent, il y a un Mais si le frontel hypocrite, si le frontel met dame, coquin ou pas pour ça, l'amour est sous la... la. Du appel la fête matin, dans hein? mat la matière, si vous sous vous faible là-dedans, sous vous pas vous notre là-dedans, pas que pièce pour vous qui fait un que vous même. Ah, le Gisabata, quoi vous même? Vous pouvez là, moi, pourquoi vous dire mais je aide! Pesons bouton. Dans l'avion, parfois, on bouton, et au on la besoin bouton, besoin il normal, on ne fait pas de tension, on pas de normal, on ne pas de fait problème, fait problème, fait problème, fait problème, physique, ou normal, mais On dit pas problème. un problème. de un moi, idolâtre. Je ne sais pas si je ne pas si je suis mangé. Je ne sais pas si je ne pas si si je si je ne pas si je ne pas je pas pas jean mon Dieu voulait non, c'est pas consommier. Quand il ça moi je ne suis pas presque chanteur, c'est tout le monde est dans la gloire. Je suis dans femme dans la gloire, je suis dans la dans la gloire. Et vrai? Pour tout chanter, je réaliser. Jean mon Dieu voulait, c'est pas consomme. Moi, après les en haut, il y a un problème. Je ne peux pas faire ça. Parce que elle ne peut pas. Je n'ai pas d'accord comme ça. Matin, s'ouvre dans le sens bon Dieu, matin. Et pas parce qu'on vit une citadelle matin qu'on peut donner le sens bon Dieu. Sous vous dans le sens bon Dieu, matin. Et pas parce qu'on va coucher avec femme, ni avec garçon, qu'on peut donner le sens bon Dieu, matin. Sous vous dans le sens bon Dieu, matin. Examen général, là, pour passer. Il y a des gens qui ont faiblesse dans le domaine. Et ça, ça le fait qu'on y a. Du fait qu'on a fait dans domaine, depuis a fait l'argent, la foule dans nous l'église là, dans l'affaire économique, dit pas bon pour lui. Fait oui. Mais conseil de grâce, conseil de il a dit avec il fait la chambre, il a fait la chambre, il a fait la chambre, a fait chambre, avant là je mettre tout, dans chambre Ou portes. pas, mes amis, je pas conscient avec pas Oui, je ne pas Et il faut Il nous sur Joseph. Joseph est couru. Joseph. Nous maintenant Plusieurs bagages jouent contre Joseph, mais Joseph te gagne. Bon Dieu l'éternel dans, Il choisit, malgré le de bon Dieu, c'est le de la foi lequel. Mais pas maintenant, tout le monde gagne grâce à Joseph. Ah, nous, il est pas d'accord avec nous. Tout le monde n'a pas même grâce. L'école n'est pas uniforme. Tout le monde n'a pas de chimie, tout le monde n'a pas de mathématiques, tout le monde n'a pas de biologie. Mais au moins, même si pas de chimie, il faut faire moyenne. Ah, Est-ce que l'église est d'accord avec ma matin? Ah, en tout monde il y a une grâce. David a grâce. grâce à David a pour te danser rouler devant Michael. Et pas grâce à l'église devant Batcheba, non? L'église a une grâce avec le ma matin. Et pas même grâce à elle, de en là. D'où l'église est fidèle, il faut qu'on fait blesse. Yes. Il fait sans maman. Il va aller vers maman, il va aller vers papa. Il pourra fils son fromage. L'autre n'a pas de débile dans le monde lui-même, il quand toute femme qui te gagne. Et pas même, non? Il a il même le a ça. Tout le monde Alors, le si le a la même grâce. Il n'a pas dans Oui, ça, Oui, ça me tendait le Et puis, pendant que me tendais même si je continue de je y à que, Mais c'est une matière. C'est pas l'école. Ce ne sont pas les examens. C'est un examen. En plus, nous prenons une bataille pour une guerre. Une bataille reste une bataille. La guerre reste la guerre. La guerre n'est pas un péché. La guerre n'est pas un péché. La guerre, c'est une bataille. On bataille ou perdu, on bataille ou gagne. Alors, la bataille la bataille c'est la bataille c'est son, son péché que, ou vaincu ou, ou bien pas mais la, la, la guerre même c'est en général nous serons couronnés après la bataille ici si pas veut dire une bataille non la bataille veut dire la guerre c'est la bataille du Jésus. veut dire maintenant nous sommes des gens de pire des gens saint maintenant pas couche chaque femme, pas que chaque femme, pas que chaque femme. Là, vous avez vu que je suis femme, vous n'avez pas ça, mais l'absorption. Pas ça, mais la PDMD. Et ça, c'est elle qui est dans la tête depuis 15 ans, 20 ans. Pas couche chaque femme, pas que chaque femme. ça que vous voyez, c'est chaque femme. Aïsé, le programme, ça rien. Non. Hypocrisie. Idolâtrie. Blasphème. Ah bah nous ne parlons pas de quoi même. Livrauderie. Excès de table. Grand manger. Ta fiaté. Voilà. Ça veut dire n'est-ce pas depuis ce voilà qu'on y a, il y a une licence. Depuis ce voilà qu'on y a, il est devant société. non, chrétien l'a condamné, il l'a condamné. Après Pierre, il y vont côté, il dit c'est un David, créole là." Pierre dit "On est boule N'est-ce pas mon collègue Pierre oui. Pierre oui. Pierre oui. À votre vie, oui. Avec femme, il est découché là. Pour amener à femme femme Mon frère va coucher avec femme et le péché. Et s'il ne pas il descend par le même contact que Judas. Et pas ça, Judas, fait gros pour Judas dans l'ancienne, non Aïe, aïe, aïe. Et pas ça, Judas, fait a fait trois gros pour l'ancienne, non S'agit d'affaires. Jésus t'a été pour le monde quand même. Il oui? faut que tout le monde soit trahi quand même. Oui? Mais après la trahison, il faut que repentance. Allez, qu'ils va la croix même. Si Jésus a été repenti, Jésus a dit Mes amis, en moi, m'en pardon, en moi, etc. Jude a Jésus a pris le ciel, sous la terre, l'élève a arrivé, la fin de passé toute partie, Jésus a dans le ciel. Aucun péché n'est si secret qu'il ne puisse faire l'objet du pardon de Dieu. Bon, je vous dis une chose ce matin. Et s'il te a t a t est n'a pas tout retiré, en pile nous pensons que pas de monde qui a prêché l'évangile comme si nous comptons tout l'évangile déjà. Et maintenant, si nous sommes passés dans un simple examen, nous avons appris que ça nous à ce pas ça. Et ça, il faut voir un niveau avec une pour apprendre. On a moins mal à la Pépinière dans la première année, on tourne encore. Parce que moi ça, a été dit, en 8e, 6e promotion, l'homme tourne un soir là et pas samoune. Avant un soir, pas samoune. Nous la parole de, par exemple, oui. de bon Dieu, pas j'aime trop. Nous ne pas j'aime fin contre mon Dieu. Chaque jour, mon Dieu parle, qu'on prédicate à te prêcher là dans le premier service là, sous Jean 3.16. L'homme dit, l'autre prédicateur dit, bon, nous prêchons prêcher matin sous Jean 3.16. Ouvrier doit aller, vous do ale, sont chrétien. Parce que ça, bon Dieu te dit matin dans Jean 3.16 là et pas l'homme prédicate à dire l'agent 316. Ils ont une révélation tout neuf parce que bon Dieu c'est infini ah l'église a pas la croix même les amis, son, son nouvel nous dépoté, il ne parle de faire que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénisse nous, attendez son nous dépoté maintenant si nous avons condamné, nous avons condamné si nous ne pas faire, nous ne pas faire si nous avons prépensé, nous avons prépensé nous ne pouvons pas mettre en tête nous maintenant que nous avons toutes les bagailles, nous avons ceci nous avons cela, etc. Non, il n'y a pas de choses ouais, Pasteur Amel, sont Amel, c'est même un ça, Parce Pasteur Amel, sont un Quand il passe en l'air, il ne peut pas descendre sur n'importe petite Parce qu'il y en l'air. Mais pas oublier moi-même, Baboine. Que... Nous sommes autour de la piste. là. n'y a pas de à faire. Pas mais pas ça, mais l'enlève. Ça l'air la plaguer Dans l'escatologie, l'enlève la plaguer Contre diable, contre le bon invisible. L'enlève. Vous l'évangile, pas ça, mais la prochaine. Son évangile universitaire. Bébé, pas ça, même si vous attendez ça, parce qu'elle Est-ce que les avez même? Oui, mais matin pour dire. En pile, nous, la matin, nous ne aller. Vous Ah, nous, même là. Oh Dieu mon Dieu, une balle au Sédalène, une balle Comment ça, ça s'arrête Qui coule à cheville Madame Bado, Madame Bado Dîme pas non pasteur. Ou menti. mentir À qui du Est-ce qu'elle fait Parce que c'est ça. Vous videz dit. avez Vous avez des petits Vous avez Vous avez des petits cheveux. Vous avez des On Vous Vous avez là Vous Vous quittez. Vous Soit voilé, voilé. ou pas voilé, pas voilé. Pas voile, on ne connaît. Tout ce qu'on fait, on ne connaît. Voile veut dire barrer. Voile veut dire cacher. Voile veut dire pas ouais. Est-ce que vous avez vu là? Et ça, je dire dire, dans l'Assemblée des saints, l'homme n'enterrement depuis chrétien, faut me voile. Maria, faut me voile. L'évangile, par contre, mifique, faut Ce C'est soit faire ou pas faire. C'est soit faire ou soit faire ou pas faire. Moi, je ne sais pas si on va un ici. en tête. Je ne sais pas si on va un tête. Comme si, à côté de Paul, dans 1 chapitre 11, il a été dit, veillez pour pas quitter l'éternel ou tête. Vous allez payer, on paye un pas qui l'a. et puis vous mettez un petit sous têtes. vous ne ou bien chanter, ou voiler, ou appeler la prière. Non. Je ne vais pas me faire comme devoir, parce que nous ne veux pas me faire comme de Bible. Alors, un compte, j'ai 11 pour est-ce que vous-même vous un monde qui ou tu avez saisi vos petits cateaux pour ne pas voiler. Vous avez saisi tout le temps des passages pour ne pas voiler. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça n'a pas sa place. Je ne vais pas faire ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Alors, peut-être ça pour pu être Vladimir Poutine débat dans notre pays, il a passé dans l'autre pays, il m'a demandé pour le descendre. Les messieurs ont cherché Vladimir Poutine pour descendre dans le pays, ils vient rien Il Ils obligé de descendre. Ils il est dans le pays, il dit non, président, on as dormi, on no, ne peut pas déranger. Donc, on ne pas, pas déranger un boin pour barrer ça. Ou voiler, on a, un a, un a un <murrication> vu une autre chargéri, oui? oui? <murrication> il a chargé, oui. Il a chargé, oui. On <murrication> dit, l'église a chargé, oui. Regardez, Pasteur il est tourné pour nous, oui. Wow! Ça, moi, ça m'a donné, qu'elle me sauté. Je tourne pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.